Alors vous pouvez voir là la première montre avec un trou dedans et ce trou nous permet donc de personnaliser très facilement la montre, il suffit de mettre une petite pierre par l'arrière et voilà ça clique. Et là on peut voir à travers, c'est un mouvement semi-squelette, le mouvement est divisé en 12 positions et à l'arrière il y a donc... Euh, le balancier à midi, le mouvement, petit mouvement, euh, veut dire baguette sur un secteur, et le reste du mouvement est rempli par des barrières. Il y a huit barrières qui sont reliées entre eux par un anneau central. Vous voyez le balancier qui fait tic tac. Alors, ça c'est le balancier qui fait tic tac. Il a tout autour et il y a tous les barrières. Toute la montre, est annulaire. Et là, vous voyez là devant. Avec des aiguilles mystérieuses. Sur la mise à l'heure. Je vois rien, ça marche, oui. Et ça, c'est le remontage. C'est les barrière qui bouge. La marque vient de Monsieur Hook et Monsieur Huygens. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre père. Et ce sont notre idole. Parce que ces messieurs-là, ils ont inventé dans le 17e, 17e siècle le balance-piece. Le est spirale, tout d'un coup il y avait l'idée de faire une montre annulaire pour pouvoir mettre n'importe quoi là au centre, quelque chose de joli. Et en fait, quand on a, fait la, quand on a commencé avec la recherche de brevets, on a remarqué qu'il y a peut-être 10-15 personnes qui ont eu la même idée, qui ont essayé de prendre le brevet, mais euh, ils avaient tous peur pour le développer. Et nous, on n'a pas peur, et sept ans plus tard, voilà, la montre marche. La boîte est elle, en acier, mais on va aussi faire des boîtes en, en or. Et pour les gems qui rentrent là-dedans, ça peut être des, euh, des euh, pierres naturelles, ça peut être des boules en métal, ça peut être des sculptures, donc tous les matériaux possibles, ou des vraies pierres précieuses. Ici vous voyez euh, la derrière de la montre, ici il y a toutes les barrières qui sont autour avec le balancier à, à midi et toutes les barrières sont connectées avec des grands roues dentées et ça fait une complication unique de mettre toutes ces barrières en parallèle avec des grandes euh, roues. Merci beaucoup. Rien, avec plaisir.